Développer un business de coach, ce n'est pas juste du marketing, euh, comment euh, vendre, comment bien coacher. C'est notamment réfléchir à un haut niveau en tant qu'entrepreneur, en tant que visionnaire. Et du coup, on va parler de vision. On va parler de vision personnelle. Même si la vision professionnelle est hyper importante, elle va découler de la vision personnelle. Et on va en parler parce que vraiment, c'est le point de départ de tout business. Hein. Tu ne t'es pas lancé dans le coaching juste pour gagner de l'argent. Et en même temps, c'est... Ce business-là qui va nourrir ta vision, qui va permettre d'atteindre ta vision et qui va peut-être même la faire changer certainement même. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Lingen. Je suis auteur du livre Coach Prospère. Si tu veux aller plus loin, si tu veux développer ton business, euh, je t'invite vivement vivement à te procurer mon livre qui s'affiche euh, en bas de cette vidéo qui s'appelle Coach Prosper, où tu retrouveras euh, mes, les différentes étapes, les trois étapes pour développer un business de j'ai hâte que tu te le procures et je te dis euh, à bientôt parce qu'une fois que tu te procures le livre, tu vas voir, il y a toute une communauté de l'autre côté. Let's go On va parler de vision. On va parler des six composantes de cette vision. La première, c'est la composante business, la composante professionnelle, la composante où tu vas réfléchir à bah, qu'est-ce que tu aimes faire en tant que coach, qui t'a envie d'aider, quelle est ta zone de génie que tu aimerais utiliser dans ton business Est-ce que tu as envie d'avoir une équipe tout ça, c'est très très important d'y consacrer du temps. Et on verra ça dans une autre vidéo où on parlera que de cette vision business. La deuxième chose que j'aimerais te partager, c'est est-ce que tes relations dans ta vie sont bonnes Quelle est ta vision à un an, trois ans, cinq ans, dix ans de ta vie sociale, de ta vie familiale Moi, c'est une de mes valeurs clés, hein, ma famille. Et du coup, plus tu vas mettre de l'attention, plus tu vas pouvoir prendre soin de ces relations et plus tu vas être heureux aussi. Parce que quand tu ne mets pas d'attention sur fixer des objectifs dans tes relations, ça va être difficile pour toi d'y accorder de l'importance au quotidien. Typiquement, le problème que beaucoup d'entrepreneurs de, euh, expérimentent, c'est qu'ils sont tellement à fond dans leur business qu'ils passent plus de temps avec leur famille. Quand bien même la famille, non seulement est importante, mais en plus passer du temps avec sa famille, si c'est dans ses valeurs hautes, eh ben, ça va nous permettre de mieux prendre soin de notre business. Si vous êtes bien dans votre couple euh, notamment, bah, forcément, vous allez être plus à l'aise dans votre business. Donc, business, relations, donc quels sont vraiment… Euh, essayez de mettre des chiffres. Hein. L'idée, c'est combien de temps je veux passer avec euh, ma famille, euh, combien d'amis, euh, combien de sorties j'ai envie de faire ce mois-ci. Vraiment, ça peut être très structuré euh, si ça peut vous aider. Business, relations, I e pour impact. Oui, parce que dans ma tête, j'ai un acronyme qui est Brissa. I e pour impact, c'est quelle est la contribution que tu es laisser sur cette terre Quel est l'héritage que tu es laissé Quel impact tu veux avoir dans la vie des gens Et ça, ça peut être lié à ton business, mais ça peut être lié à tes relations aussi, évidemment. Et du coup, je t'invite à, à fixer ce genre d'objectif. Peut-être qu'un jour, tu écris un livre, donner des conférences plus tu seras au clair avec ce que tu veux avoir comme impact, plus tu seras motivé. Et vraiment, quand tu vas avoir des petites galères entre guillemets, tu vas penser à oui, mais je le fais parce qu'un jour, je veux faire ça, ça, ça et je vais aider tant de gens que ça. Et puis, quand ce sera galère, tu vas aussi peut-être te dire, OK, j'ai cette vision à 10 ans de donner des conférences dans des stades, mais là, j'ai fait un webinaire, il n'y a que 10 personnes et c'est très bien. Et c'est une première étape. Après, j'aimerais te parler de la santé. La santé, c'est essentiel. Euh, en toute transparence, euh, hier soir avant de tourner cette vidéo, euh, bah, je n'ai pas super bien dormi parce que euh, ma, euh, ma fille euh, voilà, se réveille en ce moment euh, la nuit, euh, je suis un petit peu enrhumé. Et ce genre de choses, quand on ne prend pas bien soin de sa santé et quelquefois on ne le contrôle pas, hein, eh ben, ça peut nous faire diminuer en énergie, ça peut nous faire être moins efficace et puis tout simplement bah, parce que la santé en soi est juste hyper important hein. moi j'ai j'ai perdu euh, ma mère euh, à cause d'un problème de santé et puis euh, bah forcément ça bah, déjà elle est plus vivante plus vivante et ça affecte tout le reste de la famille donc euh, voilà, je t'invite à vraiment prendre soin de ta santé, à ne pas oublier aussi quelque chose d'aussi essentiel que ça. Et ça, on peut tellement l'oublier facilement, parce qu'on veut travailler, on va manger un peu n'importe quoi, on va se coucher tard. Et euh, non seulement c'est pas bon pour sa santé, hein, de ne pas prendre soin de sa santé, c'est pas bon pour sa santé, je ne t'apprends rien, mais c'est pas bon pour ton business. Tu as besoin d'être en forme et d'être euh, en bonne santé pour euh, bah, bien travailler, tout simplement. Deuxième S que j'aimerais te parler, c'est l'aspect spirituel. Alors ça, ça dépend de tes croyances à toi, mais c'est sûr que si tu as une recherche spiritu spirituelle, si tu crois euh, en Dieu notamment, et ben, euh, ne surtout pas le négliger. Moi aujourd'hui avec euh, mon équipe, hein, même on, on démarre chaque lundi, on a même un temps de recueil, de réflexion, de prière, de méditation. Et ça, c'est hyper important de connecter quelque chose de plus grand que nous à ce qu'on fait et que ce soit pas genre… Euh, Allez, il euh, euh, y a ma vie spirituelle d'un côté, il y a ma vie relationnelle d'un côté, il y a le business. Non, c'est un tout et donc, il faut y accorder de l'importance. Et j'ai envie de te dire, le dernier A, c'est euh, bah, l'argent. Ce n'est pas forcément le plus inspirant, mais en même temps, c'est important que tu aies une idée de bah, comment tu vas euh, financer ta retraite, comment tu peux financer tes projets. Moi, par exemple, j'ai envie d'avoir une grande maison avec un grand jardin j'allais dire pour ma fille, mais aussi pour moi et mon épouse, hein, soyons honnêtes, et ça demande de l'argent et ça demande d'avoir un plan d'action et ça, ça demande d'avoir une réflexion. Voilà, business, relation, impact, euh, santé, spirituelle et puis euh, l'argent. Garde ça en tête et puis fais ta projection à 25 ans, 10 ans, 5 ans, 3 ans, 1 an, 3 mois et quand tu auras ça, au clair, ça va t'aider à mieux développer ton business. Et et et si c'est pas au clair, c'est pas grave parce que c'est une vision, c'est quelque chose de vivant. Donc surtout, sois pas en mode je lance pas mon business tant que j'ai pas euh, euh, ma vision au clair. Hein. Surtout, surtout pas. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si tu veux aller plus loin, donc pour rappel, il y a mon livre que tu peux te procurer, procurer Coach Prosper, qui va t'aider à aller beaucoup plus loin dans ton business de coach si tu es encore au, au début et j'espère vraiment que ça t'aidait. Et si tu veux aller plus loin parce que tu es plus débutant, bah, je serais ravi d'avoir une discussion avec toi. Dès que tu commandes le livre, tu vas pouvoir euh, échanger avec euh, moi directement. Et je te dis à très bientôt pour peut-être travailler ensemble. Ciao ciao